Oui, bonjour. Euh, évidemment, c'est important de le rappeler, malgré de nombreuses lois en matière d'égalité salariale, il y a toujours, tout confondu, un écart de l'ordre d'un quart en moins entre les salaires des femmes et les salaires des hommes. Il y a cinq raisons principales à cela. Tout d'abord, on le sait, elles sont majoritaires dans le temps partiel et une part importante de ce temps partiel est imposée dans bon nombre d'emplois, comme dans le commerce, dans l'aide à domicile ou encore dans le nettoyage. Deuxième explication, on le sait, les femmes n'occupent pas les mêmes emplois que les hommes et cette non-mixité joue en fait de deux façons. D'une part, elles n'ont pas accès aux postes les plus qualifiés, alors même qu'on le sait, elles sont désormais plus diplômées que les hommes. Ce premier phénomène, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. On empêche les femmes de progresser au-delà de certains emplois qualifiés. Et puis, il y a aussi finalement ce qu'on peut appeler des parois de verre, c'est-à-dire que les femmes sont concentrées dans peu de professions et ces professions sont dévalorisées de façon systématique. Cette dévalorisation est centrale d'ailleurs pour expliquer les inégalités salariales, et ce surtout depuis la crise. Le principe d'un salaire égal pour un travail de valeur égale n'est toujours pas appliqué malgré le fait que ce soit obligatoire normalement dans notre pays depuis 1972. En fait, les systèmes de classification professionnelle introduisent toujours des biais qui fait que, par exemple, une assistante de direction ne va pas être classée comme un technicien alors même qu'ils ont le même niveau de diplôme. Troisième explication, les femmes accumulent un retard de carrière tout au long de leur vie professionnelle. L'image cette fois-ci est celle d'un plancher collant. Elles ne décollent pas, elles peuvent passer leur vie au SMIC euh, quasiment tout le temps et on estime que à 25 ans, l'écart de revenus, tout confondu entre hommes et femmes, est de l'ordre de 25 il va être jusqu'à 64 à 65 ans. C'est énorme et on n'en parle jamais. Quatrième facteur, les femmes touchent moins de primes. Entre un quart et un tiers de primes en moins, que ce soit lié au poste qu'elles occupent et qui, par exemple, offre moins de primes liées au travail de nuit ou en équipe, mais aussi du fait de primes individuelles ou à la performance par exemple qui souvent sont liées à des critères eux-mêmes peu transparents par exemple, on va évoquer le présentéisme et on sait qu'il peut y avoir des biais sexistes dans l'attribution de tels critères et dans l'attribution des primes enfin, même en tenant compte de tout ce que je viens de vous dire même en mesurant l'ensemble de ces explications il reste une part non expliquée, ce qu'on va appeler dans le jargon des économistes de la discrimination salariale pure, c'est tout de même de l'ordre de 10 à 12 d'écart à poste égal. Et encore, ce n'est qu'une image, les postes égaux n'existent pas dans la réalité, en très peu. Et en réalité, ces inégalités salariales font système, gagner moins travailler à temps partiel, occuper des emplois dévalorisés, tout cela renforce la dépendance des femmes vis-à-vis d'un éventuel conjoint. Cela incite bien souvent les ménages à faire des choix qui n'en sont pas et qui se passent au détriment du salaire et de la carrière des femmes. Par exemple, qui des deux prendra un congé parental ou un temps partiel à la naissance d'un enfant Les mères, dans l'immense majorité des cas, et l'un des arguments que l'on va mettre en avant dans le couple, c'est le fait qu'elle gagne moins. Qui s'occupe prioritairement des enfants et des tâches domestiques Parce qu'elles auraient plus de temps, plus de disponibilité aussi, parce qu'elles seraient d'instinct meilleur pour le faire Eh bien, c'est encore les mères, évidemment. Sachez qu'à la naissance d'un enfant, plus d'une femme sur deux arrête ou réduit son activité professionnelle, et ce n'est le cas d'un homme sur 9 et encore. Inversement, comme les tâches domestiques et familiales sont assignées aux femmes, on l'a dit, elles effectuent 70% de ces tâches, eh bien, l'employeur va lui confier moins de promotion ou même d'avancement dans, dans le public. Et en fait, il y a un cercle vicieux qui s'installe et qui fait que les inégalités au travail et dans la vie vont euh, au fur et à mesure augmenter et vont finalement se répercuter aussi euh, au niveau des retraites des femmes. Rappelons-le, en termes de droits directs, il y a environ 40, près de 40% d'écart entre les femmes et les hommes. Toutes ces inégalités pèsent également sur les situations de violences sexistes et sexuelles, on vient de le dire, Comment quitter un conjoint violent lorsqu'on est dépendant économiquement Comment faire valoir ses droits et travailler en toute sécurité lorsqu'on subit des violences au travail Là aussi, on voit quelles réponses on peut apporter à ces questions. Se battre pour l'égalité salariale et professionnelle, pour mettre fin aux contrats précaires et à la dévalorisation des emplois féminisés, revendiquer un vrai partage des tâches à la fois domestiques et familiales, c'est aussi agir pour une société plus juste et non violente. Merci à vous. Alors Merci beaucoup Rachel. Grâce à ces explications, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'en France, les femmes arrêtent toujours d'être payées chaque jour à 15h40 et comprendre, bah, c'est savoir comment mettre fin à, à ces inégalités. Donc c'est important. Je vais tout de suite passer la parole à Malika Bellarbi. Malika, tu es aide-soignante dans un EHPAD à Boulogne dans le 92. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu seras en grève le 8 mars Voilà, je me présente, je suis Malika Bellarbi. Je suis aide-soignante dans un EHPAD depuis 1995. Et le 8 mars, je serai en grève. Euh, justement parce que ce sera pour moi l'occasion de m'exprimer euh, pour revendiquer euh, mes droits et mes valeurs. Euh, tous les 8 mars et tous les jours, je milite pour faire reconnaître l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais au fur et à mesure des années, euh, je ne vois aucune amélioration de mes conditions de travail. Euh, peu d'évolution sur la reconnaissance salariale de mes qualifications en tant que soignante et parce que aussi j'ai constaté que nous sommes quand même 90 de femmes et on s'occupe quotidiennement aussi des personnes âgées qui sont majoritairement des femmes. Donc, je, je, je reconnais dans tout ça qu'il y a vraiment une, une discrimination et que ce n'est pas facile pour nous en tant que femmes. Et notre métier, il est tellement difficile, hein, nos conditions de travail sont tellement difficiles par la prise en charge au quotidien. Nous sommes euh, bah, trois aides soignants pour euh, 40 résidents. Euh, ces résidents sont euh, d'une charge physique assez lourde avec des comorbidités. C'est difficile pour nous de travailler au quotidien hein, euh, parce que, euh, en fin de compte, nos missions n'arrivent pas à les accomplir hein, parce que la charge de travail est tellement lourde. Hein que c'est une grande difficulté pour nous au quotidien et on a des conséquences. Les conséquences aujourd'hui, c'est quand même sur notre état de santé. De plus en plus, nous les aides-soignantes, on a des problèmes de dos. On, a aussi, on marche en claudication parce qu'on a des douleurs partout dans le corps. On n'est pas du tout considéré dans notre métier. Euh, nous avons quand même euh, euh, lutté depuis 2018, nous luttons euh, sur les mobilisations euh, quotidiennes pour dénoncer nos conditions de travail, on a peu d'écoute euh, du gouvernement. Euh, nos, nos conditions, au contraire, se dégradent. On ne voit aucune amélioration. Je ne sais pas, hein, peut-être parce que nous sommes un métier de femme, hein, je le vois comme une discrimination. Euh, c'est très difficile à vivre. Et euh, cette journée euh, du 8 mars, euh, pour moi, elle est très importante hein, parce que euh, c'est un jour où on doit exprimer nos droits. Et, euh, J'invite moi-même, je serai sur, le, sur les mobilisations et j'invite toutes mes collègues des EHPAD sur tous les territoires national d'être vraiment au front et puis manifester pour revendiquer nos conditions de travail aussi parce que nous sommes des femmes, notre revalorisation des salaires et puis nous permet d'avoir des moyens pour bien soigner nos aînés. Voilà. Et pour moi, c'est une urgence sociale pour défendre les personnes âgées. Merci beaucoup, Malika. C'est important de savoir quelles conditions de travail se, se cachent derrière la prise en charge de nos aînés. Et c'est très inquiétant à la fois pour ce que tu décris, des conditions de travail qui concernent principalement des femmes, mais aussi parce que ça a évidemment des répercussions très importantes sur la prise en charge de nos aînés avec la maltraitance institutionnelle que vous dénoncez. Je passe tout de suite la parole à Laura. Euh, donc, euh, Laura, tu es hôtesse d'accueil, donc un métier aussi très féminisé et structuré par des stéréotypes. Et voilà, tu vas nous expliquer ça. Et surtout, tu as été à l'initiative d'un mouvement pâte à potiche avec une grande pétition qui a permis de mettre enfin en visibilité euh, les conditions de travail des hôtesses d'accueil.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 un an et demi et ensuite on s'est monté en, en collectif d'hôtesses qui venaient en fait de tous les secteurs pour dénoncer l'instrumentalisation de ce métier à des fins sexistes à des fins qui humilient les femmes et qui les font passer pour des femmes objets et des plantes vertes à disposition des visiteurs masculins des avocats des chirurgiens et donc il faut savoir que au départ quand j'ai alors quand moi j'ai témoigné qu'on a reçu les premiers témoignages j'ai souvent lu que c'était un métier facile un métier en fait nous euh, euh, les hôtesses on se mettait bien en fait mais comme si en fait rester 7h, 8h, 10 heures en talons qui font 7 cm de haut sans bouger avec un sourire figé comme si c'était inné chez les femmes comme si en fait on était né avec des talons qui étaient scotchés au pied euh, mais nous en fait une, une hôtesse, une hôtesse d'accueil elle n'a pas besoin de talons ni de maquillage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 Souvent, ils nous objectifient, en fait, comme je le disais, pour plaire au regard des visiteurs masculins. Et on nous demande, en fait, de performer une certaine forme de, de féminité euh, euh, pour plaire, quoi. disais. Et, et nous, ce qu'on dit, c'est que, voilà, nous, on est là pour, euh, pour développer cette tâche initiale qui est d'accueillir, d'orienter les visiteurs et pas pour être des femmes, objets, pas pour être des plantes verticales.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 Merci beaucoup, Laura, pour ce témoignage très important. Et Ce qui est important aussi à dire, c'est qu'on peut tous agir sur cette question puisqu'on est tous et toutes en contact tout le temps avec des hôtesses d'accueil, mmh. que ce soit quand on se déplace dans des lieux, mais aussi dans les entreprises dans lesquelles on travaille ou les services publics dans lesquels on travaille qui recourent à des hôtesses d'accueil. Donc, n'hésitez pas dans vos entreprises ou vos administrations à interpeller sur les cahiers des charges pour les hôtesses d'accueil, les appels d'offres et la façon dont les hôtesses d'accueil qui travaillent sur vos lieux de travail euh, sont euh, traitées, et notamment les violences sexistes et sexuelles auxquelles elles sont euh, structurellement exposées. Euh, je vais tout de suite passer la parole à Anna Fernandez. Donc, euh, Anna, tu es aide à domicile dans le Loire-et-Cher, et vous êtes en lutte euh, depuis le mois de décembre euh, pour exiger la, la reconnaissance de, de votre métier, la reconnaissance salariale qu'on vous a promis, mais qui euh, n'est absolument pas euh, intervenue, euh, une amélioration de vos, vos conditions de, de travail je te laisse la parole pour expliquer pourquoi est-ce que vous serez mobilisés encore ce 8 mars. Oui, donc bonjour. Donc je vais essayer de résumer un petit peu la situation aujourd'hui des aides à domicile. Voilà, c'est aussi un travail très précaire avec des temps partiels subis.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 en allant travailler, et donc à, à, à nous occuper des personnes âgées qui avaient besoin de nous, bien sûr, puisque ce sont souvent des personnes isolées et qui n'ont pas euh, d'enfants euh, près d'eux. Donc, c'était un travail essentiel. Euh, notre euh, gouvernement était d'accord euh, euh, à l'époque pour reconnaître euh, que l'aide à domicile euh,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 Donc c'est vraiment quand on fait ce choix de faire ce travail, c'est parce qu'on l'aime malheureusement, mais aujourd'hui ça ne peut plus continuer comme ça. Merci beaucoup, Anna, et bravo pour votre lutte. Alors J'ai une information très importante, c'est qu'il y a une caisse de grève pour oui. vous soutenir, parce que vous êtes en grève depuis le mois de décembre, que vous avez oui. déjà des salaires tout petits, et donc là, c'est super dur de tenir, donc j'appelle toutes et tous les internautes à venir vous soutenir avec cette caisse de grève pour vous permettre de continuer la lutte. Votre Mobilisation, elle est très importante parce que si vous gagnez, ça fera tâche d'huile et il y a oui. d'autres aides à domicile qui se mettront en mobilisation pour gagner les mêmes revalorisations. Oui, vous êtes bien. hyper nombreuses, vous êtes indispensable pour s'occuper de nos aînés, euh, donc c'est normal que vous soyez à la hauteur. Et puis la dernière chose, c'est que la France, elle respecte même pas le droit international sur la question. Il y a euh, une loi de l'Organisation internationale du travail, la Convention 189 sur le travail à domicile, que la France n'a toujours pas ratifiée parce qu'on n'est pas au niveau Niveau euh, des standards internationaux en termes de travail à domicile, que ce soit sur les aides à domicile ou sur euh, les assistantes maternelles. Donc, euh, vraiment, euh, soutenez euh, la lutte des aides à domicile du Loir-et-Cher en participant à la caisse de grève. Merci beaucoup, euh, Anna. Donc, je passe la parole Merci maintenant à, vous. à Malika Godel. Donc, Malika, tu es euh, professeure des écoles en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Euh, tu seras mobilisée le, le 8 mars euh, et je te laisse euh, la parole.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 Alors merci Malika. On va passer la parole à Sylvie Vachou. Donc Sylvie, tu es hôtesse de caisse et tu es aussi en charge de cette question de la question de la grande distribution au niveau de la CGT commerce. Alors Sylvie, est-ce que tu peux nous parler de la situation des caissières et de pourquoi est-ce que toi aussi tu seras mobilisée ce 8 mars Oui, ben déjà bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Donc, effectivement, moi, toute ma carrière professionnelle s'était effectuée dans la grande distribution. J'ai occupé ben, divers postes, effectivement, et j'ai jusqu'au… Mais oui, ma principale activité était essentiellement basée en caisse, et y compris en caisse automatique, euh, due à un reclassement suite à un problème médical, voilà tout simplement. Et en 30 ans de carrière, c'est vrai que j'ai pu constater l'évolution de nos métiers avec l'arrivée des nouvelles technologies dans notre secteur, simplement dans un souci de rentabilité hein, et de gain de productivité qui, au passage, a supprimé quand même des milliers d'emplois dans nos secteurs. Dans la grande distribution jusqu'à dans les années 2015-2016 était en augmentation constante en termes d'emplois. Ce n'est plus le cas. Il y a eu quelques 30 à 40 000 pertes d'emplois en quelques années. Et ces métiers qui ont été rendus invisibles au fil du temps ont pris toute leur importance pendant la pandémie due à la COVID-19. Où chacun chacune a pu se rendre compte de l'essentialité même de ses métiers ainsi que du personnel qui était affecté. Juste à dire que pendant 15 jours, voire 3 semaines, ben, il y aura un an pratiquement, hein, c'était en mars 2020. Juste après les mobilisations du 8 mars d'ailleurs, euh, les salariés ont travaillé sans protection aucune, sans protection aucune, avec un afflux clientèle énorme parce qu'effectivement ils ont eu peur de manquer de tous les produits essentiels et malheureusement le premier décès est intervenu juste après c'est une caissière de Carrefour Saint-Denis qui s'appelait Aïcha et aujourd'hui je souhaite vraiment lui rendre hommage et donc ben, nous notre fédération nous avons déposé plainte contre Carrefour le dossier est toujours en cours parce que Carrefour jusqu'à aujourd'hui se dédouane de toute responsabilité dans ce décès en disant qu'elle prenait les transports en commun elle prenait les transports en commun, certes, mais c'était aussi pour se rendre au travail. voilà. Et, euh, et effectivement, les journalistes étaient venus à ce fameux carrefour, où il y avait un monde fou, un monde fou, et les salariés ont travaillé sans, sans protection aucune pendant toute cette période, et il a fallu vraiment, vraiment, qu'on emploie tous les moyens qu'il y avait à notre disposition. Nous avons écrit au ministère, nous avons écrit à la branche, pour qu'enfin des mesures de protection soient mises en œuvre dans les magasins. Mais même là, ça a été une bataille... Euh, c'était vraiment une grosse bataille, euh, les patrons de la grande distribution ne voyant que l'augmentation la enfin, la, de leur chiffre d'affaires au détriment de la santé, de la sécurité de leurs propres salariés. Quoi. Donc, euh, hormis cela, hormis cela ce sont quand même des millions hein, d'articles de, qui sont passés chaque jour en, en caisse, hein, ce qui correspond, on avait fait le calcul à, au poids d'un éléphant, hein, qui sont chaque jour scannés en caisse par une note une, un ou une hôtesse de caisse. Et ce qui, fait, bah, ce qui entraîne forcément euh, des TMS, hein, et très peu de caissières d'ailleurs finissent euh, leur carrière dans la grande distribution, elles sont souvent mises en inaptitude, et cela, bien sûr, ça a des conséquences et un impact non négligeable en termes de retraite, de rémunération, etc. Et euh, juste à dire que j'ai entendu les témoignages de, des collègues juste avant on ne dédonne pas dans la grande distribution on démarre notre carrière juste au, au SMIC et il n'est pas rare qu'au bout de 35 ans, quand on y arrive, on termine juste au-dessus du SMIC. Donc, pas d'évolution possible. Il faut savoir que c'est un secteur largement féminisé, et Rachel le rappelait, avec beaucoup de temps partiel imposé. Beaucoup de femmes qui sont en situation de monoparentalité et qui, pour s'en sortir, parce qu'on ne vit pas avec un SMIC, ce n'est pas vrai, surtout quand on est en charge d'une famille, on survit, et pour s'en sortir, elles sont obligées de cumuler deux, trois jobs. Donc elles font, euh, voilà, ça entraîne avec tout ce que ça entraîne derrière en termes d'impact sur la santé, y compris la charge mentale, etc. Moi, je voyais, quand je vois courir les filles, chercher les enfants à l'école, aller rejoindre leur, podère, enfin, leur prochain job, etc. C'est très, très, très compliqué. Très, très compliqué. Et elles sont doublement pénalisées hein, de par leur faible rémunération sans évolution de carrière, parce que beaucoup de temps partiel, effectivement, et je crois que Rachel l'expliquait très bien dans son introduction, forcément, on pense qu'un temps partiel est beaucoup moins investi dans son travail et, à, et on leur proposera beaucoup moins de formations qualifiantes et certifiantes, de fait, alors n'oublions pas que c'est du temps partiel imposé quand même au départ, et du coup, et tout ça, ça sera un impact jusqu'à la retraite, il n'est pas rare que des salariés, femmes, en fin à la retraite, touchent des retraites à trois chiffres. Et, et euh, voilà, elles sont retrouvées dans des situations parfois euh, dramatiques, dramatiques. Pour autant, hein, malgré tout, le gouvernement s'est quand même aperçu que euh, ces métiers étaient, de, étaient essentiels, hein, puisque ça a permis, euh, c'est quand même grâce euh, aux, enfin, aux salariés et en particulier aux caissières, que les magasins ont continué à alimenter la France pendant la pandémie. Et le gouvernement s'est dit, bah, tiens, on va quand même penser, repenser un petit peu à ces métiers qui sont effectivement euh, au SMIC. Hein. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, on attend toujours une réelle reconnaissance. Quoi. Euh, ils sont en train de calculer, alors, selon nos échos, les critères d'exposition au virus. Enfin, c du, je le dis comme je le pense, c'est du foutage de gueule, parce que euh, derrière, effectivement, le métier de caissière, il y a toute une, tout un staff, hein, ça va jusqu'à la centrale d'achat, jusqu'au transporteur, jusqu'à préparateur, préparatrice de commande, parce qu'il y en a de plus en plus aussi des plateformes logistiques, jusqu'à la mise en rayon. Et tous ces salariés-là, pendant la pandémie, étaient y compris exposés au virus. Ils font même la différence entre temps partiel et temps complet, comme si le virus lui faisait la différence entre un salarié, et une salariée à temps partiel et à temps complet. Enfin bref, on a l'impression aujourd'hui qu'ils sont en train de chercher toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas reconnaître à leur juste valeur ces métiers dits « essentiels ». Donc Et pour finir, le patron de la grande distribution nous a proposé euh, en termes de reconnaissance pour les efforts, y compris pour celles et ceux qui malheureusement ont laissé leur vie, 4 centimes au-dessus du SMIC, hein, ce qui porterait le premier niveau à 10,29 euros de l'heure, enfin, euh, ce, ce, ce qui est d'un mépris, mais un mépris le plus total. En sachant qu'aujourd'hui, euh, nous le savons, que ce soit les grands groupes de la grande distribution, hein, tel style que Cora, Carrefour, Auchan et j'en je oublie, ils ont engrangé des chiffres d'affaires dans la période, ils ont engrangé des bénéfices et ils continuent pour certains euh, dans leur... Euh, dans leur stratégie euh, qui consiste alors soit des PS, soit l'automatisation générale des caisses, soit les ouvertures de nuit, de dimanche, enfin tout un tas de dispositifs qui leur permettent de, de rentabiliser au maximum euh, leurs profits. Donc C'est pour ça que euh, moi, je serai en grève avec mes collègues le 8 mars, bien entendu, afin qu'il y ait une réelle reconnaissance de nos métiers dans la grande distribution, pour améliorer y compris nos conditions de travail, parce que j'ai oublié de le dire, mais… Pendant la pandémie, certains magasins sont arrivés jusqu'à 40% d'absentéisme entre les cas Covid, les cas contacts, et les gardes d'enfants, qui, qui bien entendu concernaient plutôt les, les femmes. Euh, mais tout ce personnel-là n'était pas remplacé. Donc, c'est ceux qui sont restés, qui malheureusement ont subi une, une surcharge de travail mais monumentale. Et nous, nous sommes en train de nous poser la question au niveau de la grande distribution, mais surtout au niveau de la CGT, à savoir quel va être l'impact durable concernant des séquelles tant physiques que psychiques sur ces salariés-là qui pendant un an sont allés bosser la peur au ventre, qui vont encore bosser la peur au ventre parce qu'il semblerait qu'il y a un relâchement, y compris parmi les clientèles, il n'y a plus de jauge, moins de, de vigilance, etc. Euh, voilà, on est en train de se poser euh, toutes ces questions et je voudrais juste finir pour dire que pour toutes ces raisons-là, il y aura bien sûr un appel à la grève le 8 mars, mais déjà dès le 5 mars, nous avons prévu un grand rassemblement devant le symbole du groupe de la grande distribution qui est Carrefour, devant Massy, donc le siège social de Carrefour à Massy à partir de 10 heures. Voilà, je lance l'appel. Donc, vous êtes toutes et tous bienvenus afin de peser fortement sur les négociations annuelles. Voilà. C'est bien noté, donc rendez-vous samedi 5 mars, euh, non, vendredi, vendredi. Vendredi, vendredi 5 mars euh, devant le siège de Carrefour euh, à Massy pour euh, dénoncer la sous-rémunération euh, des euh, caissières notamment alors que le groupe ne cesse d'engranger des bénéfices. Euh, alors merci beaucoup, on va passer la parole à Vincent Porteus. Alors Vincent, euh, tu es un des rares hommes sages-femmes. Euh, et tu seras en grève le 8 mars, puisque euh, le 8 mars, c'est tout le secteur de la santé qui appelle à la grève avec euh, un appel lancé par euh, des syndicats, des collectifs et euh, les coordinations qui sont dans l'action là maintenant depuis plusieurs années euh, pour défendre euh, l'hôpital public et exiger une revalorisation des euh, soignantes et soignants. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les conditions de, de travail des sages-femmes, sachant que tu exerces euh, au CHU de Lille, mais tu exerces aussi euh, au SDIS, au service départemental euh, de lutte contre les incendies chez les pompiers euh, à Lille. Donc, ça permet à tout le monde d'apprendre qu'il y a des sages-femmes chez les pompiers. Euh, donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes conditions de travail et en quoi, toi, comme homme sage-femme, tu te sens aussi concerné par la question du 8 mars Alors, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais commencer mon, mon intervention en si soulignant mon, mon profond respect pour cette profession. Alors, cette profession, son histoire, ses luttes. Son apport essentiel à l'intérêt général et au système de santé, mais aussi aux femmes, tout simplement. C'est un métier ou plutôt une profession réglementée. J'y tiens beaucoup. C'est important, qui est très ancienne et qui a toujours lutté, qui lutte malheureusement encore, qui doit toujours encore lutter pour sa reconnaissance. Euh, rien n'a jamais été donné aux femmes. Elles ont toujours dû lutter pour obtenir et garder ce qu'elles avaient conquis. Euh, pour elle, mais pour les femmes en général. Alors, au-delà au du fait que cette profession est exigeante, qu'elle impacte très lourdement la vie personnelle, elle subit une triple peine. Déjà, dans son titre, il y a le mot « femme », ce qui annonce d'entrée la couleur. Il s'agit d'une profession exercée quasiment exclusivement par les femmes. Comme tu le disais, Sophie, il y a aujourd'hui moins de 200 sages-femmes hommes pour plus de 20 000 sages-femmes. Elle s'adresse essentiellement aux femmes, à des temps qui font euh, la spécificité de la vie des femmes. Donc, par exemple, et puis j'allais dire même une certaine supériorité, donner la vie, ou entre autres, et elle est à plus de 98%, comme je le disais, exercée par les femmes. On peut dire un petit peu par uh, ces trois points-là bah, que cette profession coche toutes les cases. Alors, est-ce que c'est un métier de femme D'abord, je ne sais pas si ça existe, pour un métier de femme, et je me demande si on doit entrer dans ce débat et sous cet angle d'attaque. Y a-t-il des métiers d'hommes Y a-t-il des métiers de femmes Pour moi, je ne vois qu'une chose. Les sages-femmes sont en France et c'est une particularité, une profession médicale, réglementée, à haute qualification et forte contrainte, qui est très insuffisamment reconnue, et ça depuis toujours. Alors, quand je, demande, quand je déclare être sage-femme, à quasi tous les coups, on me demande, ça, vous est, ça ne vous dérange pas de vous appeler sage-femme Il n'y avait pas un autre mot alors, je réponds toujours, mais j'avoue que j'ai de plus en plus de mal à le faire. Extraire ainsi un mot pour le transformer en étiquette qui résumerait tout et qui surtout empêche d'abord d'évoquer la richesse de cette profession, son apport, euh, j'avoue, mérite un peu. Alors, je dois souligner que cette question m'est posée autant par les femmes que par les hommes. Évidemment, euh, chacun n'y met pas le même sens, ni les mêmes interrogations, mais c'est souvent avec le même niveau Alors Je suis sage-femme, maintenant depuis 14 ans, j'ai choisi cette profession sur le tard, quand je suis sorti du lycée, il faut rappeler qu'il était encore très compliqué de pouvoir entrer en école de sage-femme et moi-même, même en ayant réussi le concours d'entrée, eh quand je suis arrivé à l'école, on m'a fait comprendre que je n'y avais pas ma place et j'ai dû partir. Ce n'est pas grave, je suis revenu plus tard. Ça a été réglé euh, d'ailleurs par, euh, par une décision, par le réglementaire. Il a fallu le réglementaire pour imposer euh, que les, les hommes puissent rentrer dans ces écoles. Alors, je pense pouvoir parler de la discrimination subie par les activités ex exercées majoritairement par les femmes. Le premier point aigu, et on l'a dit bien avant, c'est bien sûr la reconnaissance salariale, la rémunération. Sur ces plans, les sages-femmes font une démonstration criante de la discrimination. L'autre point, c'est la difficulté d'accès aux postes décisionnaires au sein de l'écosystème où évoluent ces professions. Et derrière ça, il y a la possibilité de, son, de décider de son sort, d'avoir son libre arbitre. Les sages-femmes ont ainsi le plus grand mal à pouvoir offrir une offre de soins axée sur le respect de la physiologie, ce qui, qui est pourtant une demande très très forte de la part des femmes. Je sais pourtant que, même sage-femme, en étant homme, je reste un privilégié. Pourquoi Car si ma vie m'a fait me heurter à la difficulté d'élever seul un enfant tout exerçant ma profession, je n'ai pas été pénalisé sur de nombreux autres points qui pénalisent mes collègues femmes, notamment sur celui de vivre des, des grossesses, des naissances, tout en essayant de garder sa place. Et ce n'est qu'un des exemples. Ce, cette difficulté reste planée et entière. Alors, au final, vous l'avez compris, j'ai énormément de respect pour ma profession, pour mes collègues. Je m'y sens toujours encore, peut-être en raison de mon exercice particulier, mais pas que invité, un invité privilégié, un invité qu'il exerce avec beaucoup de respect. Mais je reste surtout très en colère lorsque je vois qu'il faut toujours et encore lutter pour la reconnaissance de cette, profi... -moi. de cette profession, pour la place des femmes en général, pour qu'elles puissent avoir le choix sur notamment comment vivre leur grossesse, la naissance, sans que d'en haut, des hommes surdiplômés, très installés, décident de ce qui est bien pour elles. Lutter lorsqu'on impose des règles spécifiques clairement discriminatoires vis-à-vis -vis des deux autres professions médicales. Alors, on a un modèle qui est très clair. Hein. Nous sommes la profession, notre profession jumelle, c'est les chirurgiens dentistes. Alors, comme je l'ai dit, c'est une particularité française. Et quand on compare les deux statuts, on voit euh, clairement euh, des, des, des mesures discriminatoires. Et d'ailleurs, les chirurgiens dentistes, qui sont extrêmement sympas, le disent eux-mêmes et nous soutiennent parfaitement là-dessus. Il faut aussi le souligner. Alors, hier encore, on était au ministère, puisqu'il y a un mouvement social, j'en parlerai après, et il a fallu lutter pour ne pas s'enfermer dans des pinaillages, des petites avancées en trompe-l'œil qu'on concédait du bout des lèvres, comme si c'était un cadeau merveilleux, mais pour aller vers de vraies mesures essentielles. Rien n'est gagné encore. Alors, je suis en colère lorsqu'on confie aux sages-femmes aussi certaines missions essentielles, en raison de la désaffection contrainte ou volontaire des médecins, de la baisse de l'offre de soins et des drames auxquels cela conduit, mais qu'ensuite on leur reproche d'avoir trop d'ambition, de ne pas tenir leur place. L'exemple de l'attribution récente de la compétence aux sages-femmes pour réaliser les IVG chirurgicales, qui a déclenché certaines interventions très nauséabondes au sein des deux chambres parlementaires, en est un exemple criant. Ça me met très en colère. Un peu de positif quand même, ces dérives dont je viens de parler sont heureusement de plus en plus contrées et choquent de plus en plus, et ce, quelle que soit la couleur politique. Il faut quand même se donner un peu d'espoir. La cause de ces difficultés, ce n'est pas toujours le machisme ou la domination masculine qui est réelle, il faut le dire. Il faut certes lutter contre des préjugés, le paternalisme, un certain mépris parfois, le mot est fort, mais il est hélas réel. Il y a d'autres causes. Dans un système de santé qui est en train de devenir de plus en plus marchand, le but des décideurs est moins de soigner que de faire des affaires. Se jouent ainsi des rapports de force pour conquérir ce qui est perçu par certains comme un marché, comme une clientèle. Passionnées par leur exercice professionnel, soucieuses avant tout de qualité des soins, de ce qu'elles apportent aux femmes, aux nouveau-nés et aux couples, les sage-femmes sont mal armées pour se battre sur ce terrain. Pourtant, depuis le début de l'année, un nouveau mouvement social est en cours. La crise sanitaire où les maternités et les sage-femmes libérales ont été systématiquement défavorisés dans les arbitrages pour l'attribution des équipements de protection à la pandémie, qui manquait pour tous les soignants, a peut-être joué un rôle, dans ce rôle, un rôle déclencheur dans, dans ce déclenchement. Unis, les sages-femmes semblent aujourd'hui, plus encore que d'habitude, bien déterminées à obtenir la juste reconnaissance qui leur est due. Entraînés dans ce combat, de nombreux parlementaires les ont soutenus, ce qui est assez nouveau et encourageant. Mais nous le savons bien, il est toujours nécessaire d'établir un remport de force, car jamais rien n'est donné aux femmes, qu'elles soient sages ou pas. Donc le 8 mars, les sages-femmes seront elles aussi présentes dans la rue pour défendre les droits des femmes, aux côtés des femmes, de toutes les femmes. Merci beaucoup Vincent. Alors pour finir cette heure d'information syndicale, on a la chance d'accueillir Anna-Gabrielle Sabaté. Alors... Euh... Anna, tu es syndicaliste à UNIA, le premier syndicat suisse présent dans le secteur privé. Et vous avez, en 2019, le 14 juin dernier, été à l'origine, avec le mouvement féministe en Suisse, d'une grande journée de grève et de mobilisation des femmes, une journée historique. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé le 14 juin Parce que bien sûr que pour nous, c'est une source d'inspiration importante. Et puis, nous dire la situation des femmes en Suisse aujourd'hui et ce qui va se passer le 8 mars cette année en Suisse. Merci Sophie, merci déjà les collègues de, de, de la CGT pour l'invitation, merci aussi. Ça a été un privilège de partager cette heure d'information de, de, syndicale avec vous toutes. On se rend effectivement compte qu'il n'y a, a pas de frontière dans les revendications euh, des salariés et des femmes. Et comme nous, on l'utilise assez souvent euh, dans nos slogans euh, syndicaux défendons les salaires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 Alors, merci beaucoup, Anna, pour ce témoignage. On peut rajouter deux résultats quand même à votre mobilisation. Le premier, c'est que ça nous sert d'inspiration et que ça tire la mobilisation des femmes dans le monde entier. Et puis, le deuxième, c'est qu'en en fait, en juin 2019, moi, j'étais aussi à Genève, à l'OIT, à l'Organisation internationale du travail, où le mouvement syndical international était en train de négocier et de gagner euh, la première loi mondiale contre les violences sexistes et sexuelles au travail et on était en pleine négociation avec le patronat le 14 juin et donc à, à 15h24, l'heure à laquelle les femmes suisses arrêtent d'être payées, nous c'est 15h40, on n'a pas fait le calcul pareil, on a fait une action dans le, la grande salle de, de négociation et votre mobilisation, le fait qu'il y ait votre mobilisation en même temps que notre négociation, ça nous a donné de la force pour gagner, et gagner donc cette première loi mondiale, la 190e convention de l'OIT sur les violences et le harcèlement dans le monde du travail, qui est une loi exemplaire. Alors maintenant, il faut qu'elle soit ratifiée dans tous les pays du monde pour qu'elle s'applique. L'Argentine l'a déjà fait, l'Uruguay l'a déjà fait, les Fidji, l'Italie, la France pas encore. Euh, grâce à la mobilisation du 25 novembre, on a forcé le gouvernement français à annoncer qu'ils allaient ratifier cette 190e convention de, de l'OIT. Mais là, le problème, c'est qu'ils veulent le faire sans changer la loi française sans créer de nouveaux droits pour protéger les femmes et pour forcer les employeurs à faire de la prévention, avec justement ces sanctions qui, en France comme en Suisse, il n'y a aucune sanction pour les employeurs qui ne respectent pas l'égalité salariale ou qui ne préviennent pas les violences. Donc ça, ça sera une raison supplémentaire de se mobiliser le 8 mars, gagner la ratification de la 190e convention de l'OIT contre les violences et le harcèlement dans le monde du travail et surtout gagner de nouveaux droits pour protéger les victimes, notamment de violences conjugales, protéger leurs droits au travail et rendre obligatoire la prévention. Alors, on arrive un peu à la fin de notre heure d'information syndicale. On a quelques questions d'internautes sur comment faire grève euh, alors, le droit de grève, comment ça marche Il euh, y a un appel national à la grève qui est déposé par la CGT, la FSU et euh, Solidaire, euh, ce qui signifie que tous les salariés ont le droit de s'y joindre sans avoir besoin de prévenir leur employeur. Il vous suffit juste… Euh, le 8 mars, euh, de motiver votre absence en annonçant que vous étiez en grève tout ou partie de la journée, euh, dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Alors, il y a quelques exceptions à ça, c'est les secteurs qui sont soumis à préavis de grève, euh, donc notamment les transports, euh, l'énergie et la fonction publique, et donc dans ces secteurs, il y a aussi des préavis de grève qui ont été euh, déposés, donc vous êtes couvert, vous pouvez faire grève. Euh, alors, la retenue sur salaire… Bien évidemment, quand on fait grève, on n'est pas payé, hein, contrairement à ce que fait croire le patronat à longueur d'antenne en stigmatisant les grévistes. Euh, mais cette retenue sur salaire, elle doit être strictement proportionnelle à la durée d'interruption de votre travail. Si vous faites grève toute la journée vous perdez une journée de salaire, par contre, si vous faites grève, par exemple, deux heures, c'est-à-dire euh, euh, le temps chaque jour euh, pendant lequel les femmes ne sont pas payées du fait de euh, cet écart de salaire, ben, vous aurez une retenue sur euh, salaire de euh, deux heures, sauf dans la fonction publique d'État et certaines entreprises publiques où la retenue sur salaire, elle est toujours euh, d'une journée. Euh, donc, voilà sur la question du droit de grève. Sur le, la mobilisation, donc vous trouverez toutes les informations sur le site unitaire Grèveféministe.fr, avec notamment la carte de France des, euh, des mobilisations et sur le site de la CGT égalité-professionnel.cgt.fr. Quelles que soient vos possibilités de mobilisation euh, le 8 mars, que vous puissiez euh, mettre un foulard violet, un fond d'écran violet, arrêter de travailler à 15h40, faire grève euh, toute la journée, agissez, agissons ensemble pour enfin euh, mettre fin euh, aux inégalités. Euh, alors, merci à vous euh, d'avoir suivi euh, cette heure d'information syndicale. N'hésitez pas à la partager largement pour aider à la mobilisation euh, du 8 mars. Euh, on se retrouve. Euh, nombreuses et nombreux euh, le 8 mars parce que euh, le 8 mars c'est pas la Saint-Valentin c'est pas la fête des mères, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes une journée qui a été euh, lancée il y a un peu plus de 100 ans par euh, Clara Zetkin, euh, une grande féministe et ce qui est important c'est euh, de se rappeler qu'à l'origine du 8 mars il y avait trois revendications au niveau international, au niveau mondial la première c'est euh, le droit de vote parce que à l'époque euh, les femmes n'avaient pas le droit de voter euh, dans quasiment tous les pays la deuxième c'est euh, le droit au travail parce parce qu'à l'époque, euh, il y a de nombreux secteurs où euh, les femmes étaient interdites euh, et la mixité n'était pas autorisée. Et puis, la troisième revendication, c'était la fin des discriminations au travail euh, avec, euh, notamment en France, mais dans quasiment tous les, les pays du monde, cet abattement sur les salaires des femmes où, parce qu'on était une femme, eh bien, la loi prévoyait qu'on était payé à peu près un quart en moins. Euh, on voit que depuis 100 ans, la situation elle a bien changé, mais que euh, les inégalités demeurent, notamment en matière salariale, et puis, on voit aussi à travers ces trois mots d'ordre combien, dès le départ, pour l'émancipation des femmes, le travail jouait un rôle central. Clara Zetkin, euh, qui avait justement lancé cette mobilisation du 8 mars, elle disait « La femme est asservie à l'homme et elle le restera tant qu'elle ne sera pas indépendante économiquement. C'est la raison pour laquelle euh, on vous appelle toutes et tous à vous mobiliser euh, le 8 mars pour gagner enfin l'égalité au travail et dans la vie. » Merci beaucoup et puis rendez-vous le 8 mars dans la rue.